Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, on va Bonjour. attendre quelques instants les retardataires avant de démarrer. On va attendre encore une petite minute. Encore pas mal de personnes qui ne sont pas encore connectées. On va entendre. Allez, on va commencer et ça fera arriver les suivants. Alors bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde sur le thème confiance et management. Alors je vais commencer par me présenter rapidement, c'est moi qui vais animer cette table ronde. Donc je suis Sophie Mettet, consultante euh, talent euh, à l'agence de Bordeaux. Euh, J'ai notamment une casquette de référente de l'agilité pour l'agence de talent Bordeaux et globalement je suis euh, attentive au, à la dimension humaine dans les projets et dans les organisations. Euh, je vais vous dire pourquoi on a fait cette table ronde aujourd'hui euh, en fait je suis partie d'un constat c'est que quand on me fait confiance euh, ça, a des ça a des impacts sur deux dimensions d'abord euh, je vais me sentir responsabilisée, donc ça a un impact sur mon ressenti et aussi ça a un impact sur mes résultats c'est à dire que ce que je vais faire je vais le faire mieux donc ça a un impact sur mon ressenti et sur ma performance donc en gros ça a que des bénéfices. Euh, or, moi-même, euh, ce n'est pas une évidence pour moi de faire confiance. Euh, donc, je me suis dit comment je peux progresser. Et donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée euh, de faire une table ronde avec des managers euh, aguerris pour qu'ils fassent euh, bénéficier le plus grand nombre de leurs expériences et de leurs euh, clés pour, euh, pour faire confiance. Voilà, pour euh, d'abord moi et tout le monde que ça intéresserait, de nous faire progresser et faire progresser la confiance dans nos organisations. Donc, euh, vous avez un chat sur l'outil avec des questions, une partie questions où vous pouvez à tout moment poser vos questions et on, on tentera d'y répondre à la fin de la partie, euh, de la partie débat. Euh, donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, euh, bah pour commencer, on va laisser se présenter notre, nos quatre managers. Donc, euh, Sophie, je te laisse prendre la parole. Oui, merci Sophie. Bonjour à tous. Alors, Sophie Simonot, je travaille chez Groupamaganvi. Euh, une société d'assurance de personnes. Ça fait euh, euh, une trentaine d'années que j'y suis euh, manager, après une, une, une première vie en tant que commerciale, euh, quand j'y suis rentrée. Et donc, euh, j'ai été manager euh, d'abord d'équipe de, de, de, de gestion, Manager de manager, tout de suite, euh, j'ai jamais eu de, man, de, de gestionnaire en direct, donc d'équipe vraiment opérationnelle. Euh, puis, j'ai glissé vers la maîtrise d'ouvrage. Et euh, donc, depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, je suis manager euh, de manager aussi, qui, qui, qui sont responsables de maîtrise d'ouvrage, de systèmes d'information. Euh, et j'ai une équipe de chefs de projet en direct. Voilà, une trentaine de personnes euh, au, au total. Très bien, euh, Rovena Bonjour à tous, donc moi je suis euh, Rovena Eblé, je travaille chez Orange France. Euh, je fais du management depuis euh, une quinzaine d'années, euh, toujours sur des profils euh, plutôt de cadre autonome, euh, donc analyste, puis chef de projet, euh, puis aujourd'hui euh, product manager et product owner euh, dans, en agile, dans des environnements euh, digitaux. Euh, Aujourd'hui, mon équipe euh, intervient sur euh, le site de e-commerce euh, d'Orange France. Merci Rovena. Julien euh, Bonjour à tous. Donc euh, Julien Dufossé. Euh, Sophie, merci de ta confiance déjà pour m'avoir convié. Euh... À ce -ce et Donc moi, ça, ça fait 15 ans que je pilote des équipes entre 2 et 5 personnes. J'ai travaillé chez Accenture, chez Cultura, en société de services informatiques. Et là, ça fait un an que je suis chez Décran Mission, où je manage 7 personnes, manager de transition data. Et j'ai la chance aussi de manager une consultante chez Carmen Conseil, qui a une CP expérimentée vraiment top. Merci. Et enfin, Rémi ouais. Bonjour à tous. D'abord, je suis ravi d'être là avec vous tous. Et alors moi, je donc Rémi et Pierre, je travaille chez Talent depuis 13 ans. Euh, J'ai tout d'abord eu une dizaine d'années d'expérience en tant que consultant ou euh, dans des missions de PMO, d'appui au pilotage, de, de gestion de projet, avec une double casquette de management, du coup, celle de, de management au sein d'équipes euh, chez mon client, donc, que ce soit pour manager parfois des gens internes au client ou parfois même des gens de sociétés euh, concurrentes à la mienne. Et puis, l'autre casquette étant celle de manager d'équipe talent, puisque souvent on intervient par équipe, donc de, avec des équipes pouvant aller jusqu'à une vingtaine de personnes. Et aujourd'hui, depuis à peu près deux ans, je travaille sur, sur Bordeaux et je suis directeur de l'agence de talent à Bordeaux qu'on a créée en janvier 2019 et où on est déjà une vingtaine de consultants. Merci Rémi, bienvenue à tous et merci à tous d'avoir répondu présent aujourd'hui alors on va commencer par quelque chose de simple et pour que les auditeurs puissent bien vous identifier et, et, et avoir en tête votre vision donc la première question ça va être quelle serait votre définition de faire confiance à quelqu'un on commence avec toi Rémi. ok alors pour moi faire confiance à quelqu'un c'est pouvoir attribuer une tâche ou un objectif euh, à quelqu'un en sachant que cette personne va le réaliser ou du moins qu'elle va oser venir m'alerter ou me demander de l'aide. Ok. Sophie, est-ce que tu es d'accord avec cette définition alors, euh, euh, complètement. Je, j, j, je compléterai juste par euh, par un, un, un point euh, qui est de… de, de j'ai besoin moi de, de ne pas douter euh, de, de l'engagement de la personne. Pour, pour arriver à ce que vient de décrire euh, Rémi. Et puis, euh, euh, une remarque aussi, c'est que euh, pour moi, c est, c est, ça n'a rien à voir avec une question d'affinité ou, ou, ou, ou d'intérêt que je vais porter à la personne en tant que personne. C'est vraiment une question de, de confiance professionnelle euh, euh, pure. Voilà. D'accord. Donc pour vous faire confiance, c'est être rassuré du fait que la personne va pouvoir faire ce qui lui est demandé et que sans avoir besoin de vérifier et si jamais elle rencontre une difficulté, savoir qu'elle ne va pas hésiter à vous demander. Absolument. Julien, Julien est-ce que tu veux ajouter quelque chose alors, je rejoins le point de vue de Rémi et Sophie. Euh, moi, ça se résume, quand je rencontre un nouveau collaborateur, ça se résume euh, très simplement, leur dis, t'avances, tu proposes, et euh, quoi qu'il arrive, je te, dé, je te soutiendrai, et ça, pour moi, c'est très important. Et ensuite, ce qui m'est important dans la définition de, de faire confiance, c'est arrêter d'être passe-plat entre les métiers et, euh, et mes équipes. Si je vois que je n'ai pas de plus-value, euh, clairement, je laisse les métiers gérer avec euh, les équipes IT. Donc, ne pas faire passe-place et laisser la place. Exactement. À, à côté et pas devant. C'est important. Okay. ok. Bon, quand je vous écoute tous les trois, euh, j'ai l'impression que finalement, euh, ce n'est pas sorcier. Euh, or, je le répète, euh, moi, je n'ai pas l'impression de pouvoir décréter de faire confiance à quelqu'un. Donc, euh, Rovina, est-ce que tu peux nous aider à comprendre pourquoi euh, oui je pense que je peux euh, faire euh, la confiance le mot confiance ça vient du latin euh, confédéré qui veut dire avec foi et c'est pas pour rien en fait faire confiance c'est vraiment un, un sujet de, de croire de croire en la personne et donc euh, comme c'est du domaine de la croyance ben, c'est pas du domaine de l'objectif de quelque chose qu'on peut euh, euh, de quelque chose qu'on peut mesurer ou dont on peut être sûr voilà euh, faire confiance, c'est pas un choix, c'est une décision. La différence entre le choix et la décision, c'est que quand on choisit, on a des critères objectifs qui nous permettent de choisir. Euh, on sait, euh, par exemple, pour choisir un itinéraire, qu'on veut privilégier la rapidité. Et donc, on a toutes les données euh, quand le GPS nous propose trois itinéraires pour choisir celui qui sera le plus rapide. Euh, faire confiance à quelqu'un, ce n'est pas de cette nature-là. Il suffit pas de s'appuyer sur l'explicite qu'on connaît cette personne, son expérience, son âge, son diplôme. Euh, on a aussi besoin euh, de tout un tas d'implicites qu'on n'arrive même pas soi-même à définir. Il euh, y a quand même une notion de feeling. Est-ce qu'on la, est qu la sent ou est-ce qu'on la sent pas euh, et Bref, toute cette part euh, d'implicite euh, ben fait qu'on a quand même l'impression, quand on fait confiance, bah, de prendre un risque. Il y a toute une part dont on n'est pas sûr. Et je pense que c'est voilà, cette euh, prise de risque... Qui, euh, qui doit te freiner peut-être Sophie. Oui certainement. Je suis trop prudente. Euh, donc quand tu nous dis ça, euh, vu que c'est une décision, est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose de conscient pour toi Est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé Alors euh, ben, oui, du coup, c'est... En fait, j'ai l'impression que quand on démarre dans les professionnels ou en tant que manager, on se rend compte qu'il y a des... Il y a quand même des gens avec qui c'est plus facile que d'autres, des, des une question de caractère ou de, de valeur commune, ou peut-être même de mode de communication. Euh, et donc, assez vite, on se rend compte que si on ne fait pas un effort pour faire confiance au-delà de sa zone de confiance naturelle, on se prive de, de toute une partie des, des talents et des, et des ressources de l'entreprise. De, de oh, des talents, surtout des talents <rire> Euh, et donc oui, oui, oui, oui, je l'ai. Donc oui, je le travaille, euh, je l'ai travaillé. Et comme la confiance, euh, c'est euh, quelque chose qui est du domaine de la, de la relation, ça veut dire que c'est aussi quelque chose qui vit. Euh, C'est-à-dire que non seulement euh, je le travaille, mais je, enfin, je le travaille à limite euh, au début d'une relation, et puis je le travaille tout le temps. En fait, euh, il y a aussi des ajustements à faire en, en permanence, soit pour développer encore plus de confiance, soit pour faire des réajustements euh, ben, quand l'un ou l'autre euh, ne se sent pas à l'aise avec le niveau de confiance qui est accordé et puis peut-être la dernière chose que je voudrais dire c'est qu'en tant que manager on se rend compte qu'il une, une, enfin, ne s'agit pas juste de gérer des personnes, il s'agit de gérer des personnes dans des équipes et ce qu'on cherche c'est bien non seulement la performance de chaque personne mais bien la performance globale de l'équipe, collective de l'équipe et à ce moment-là il y a aussi un enjeu non seulement de, en tant que manager faire confiance aux managers mais aussi de permettre euh, au manager de lui-même entrer dans une relation de confiance avec les personnes de l'équipe avec euh, lesquelles il travaille. Et donc, il y a aussi un sujet de comment apprendre ou faire progresser euh, les gens dans, euh, dans le faire confiance. Ok, très bien, merci. Euh, Julien, pour toi, est-ce que faire confiance, tu dirais que c'est naturel ou travailler euh, alors je dirais les deux mon capitaine. Euh, euh, naturel parce que je pense que j'avais un bon terreau. Euh, ensuite j'ai fait beaucoup de sport collectif et on va pas se mentir. Enfin j'ai fait du basket et on va pas se mentir. On est obligé de faire confiance à toute l'équipe parce qu'on peut pas défendre tout seul et on peut pas marquer tous les points. Euh, donc ça c'est une certitude, il faut faire confiance. Puis après, grâce à mes... Euh, alors j'ai changé régulièrement de société, mais que ce soit chez Accenture, chez Cultura ou dans d'autres OSN, j'ai énormément appris de bonnes pratiques. alors les mauvaises pratiques, je les ai mises de côté, mais les bonnes pratiques, clairement, je les, je les reprends. Il ne faut pas réinventer la roue, et ça, c'est une certitude que voilà, c'est naturel et euh, j'ai travaillé euh, dessus depuis. Et tu as effectivement été inspiré de de, de manager. Oui. Qui avait du talent. Okay. ok. Du talent toujours. <rire> Euh, Sophie, je crois savoir que pour toi, euh, faire confiance, c'est quelque chose de plutôt naturel, mais est-ce qu'il n'y a pas des personnes avec qui, justement, c'est plus difficile quand même Tu es bien renseignée, Sophie <rire> <rire> <rire> Tout à l'heure, je le je, je, je, je disais, je, c'est une question pour moi de, de répondre à l'attendu euh, euh, avec un certain formalisme de, et euh, par construction, euh, euh, je… je c'est ma nature, je, je n'aime pas le désordre et donc quand j'ai en face de moi euh, des gens qui partent dans tous les sens où je n'arrive pas à avoir une synthèse ou à me faire une vision j'ai pas confiance voilà je, euh, ça veut pas dire qu'on peut pas travailler ensemble hein. mais euh, je serai pas dans, dans, dans, dans, cette, euh, dans cette relation où je vais me dire ben bah voilà je suis tranquille, je sais que ça va sortir de la façon dont, dont, dont, dont on veut que ça sorte voilà j'ai besoin de vérifier j'ai besoin d'être euh, d'être exact exactement exactement voilà donc euh, euh, et ça contredit un petit peu ce que je disais tout à l'heure hein, qui, qui est euh, qui, qui quand je disais c'est pas une question liberté Exactement, euh, alors ce n'est pas de l'affinité pure, hein, mais euh, parce que je peux faire confiance à, à, à, à tout, complètement confiance à des gens avec qui je n'ai pas d'affinité personnelle, mm -hmm. mais avec qui on travaille très bien parce qu'on s'entend très bien. Donc, euh, mm -hmm. mais voilà, les mais des points communs dans le mode de travail, une, une certaine mm -hmm. rigueur, exactement, exactement. Oui. Mm -hmm. Ok, euh, et toi, Rémi, c'est difficile quelquefois aussi. Euh, moi alors moi de, de base je pense que euh, je fais confiance à peu près à tout le monde et que ce soit euh, dans ma vie personnelle ou professionnelle je, je pars du principe que euh, l'humain l'homme est bon ou en tout cas qu'il a envie de bien faire beau, et euh, c'est très beau qu'il a envie de faire avancer les choses qu'il a envie d'être satisfait de sa journée et, euh, et donc, pour ça, j'ai l'impression que je fais confiance à tout le monde. Après, comme vous l'avez dit, il y a toujours une question de feeling où on va faire plus ou moins facilement confiance aux gens. Feeling, puis les expériences qui vont, qui vont suivre une fois qu'on travaille avec ces personnes-là. Mais euh, pour résumer un peu aussi tout ce que vous avez dit, je pense aussi que le plus dur euh, dans tout ça en, pour un rôle de management, c'est la communication. Euh, je pense, comme je le disais, que qu'on a envie de faire confiance à tout le monde, mais il faut trouver le moyen d'interagir et de se comprendre. Et c'est tout ça le vrai sujet, le, la vraie difficulté d'un manager. Ok. Et est-ce qu'il n'y a, a pas un petit truc, par exemple, en, en entretien d'embauche, parce que c'est vrai que c'est en one shot, tu vois quelqu'un, tu le vois pendant quelques, quelques dizaines de minutes, est-ce que, est, est que là aussi, de base tu fais confiance, tu te dis, la nature est bonne, ce candidat, s'il a candidaté, il est forcément génial pour mon poste Alors, normalement, je pars du principe, évidemment, que la personne qui vient est, est naturellement bonne et qu'elle a envie de, de, de travailler pour talent, qu'elle a envie de, de faire plein de choses, de faire avancer les choses, d'être satisfait de son travail. Mais il y a un truc que je peux, et du coup, je peux conseiller les gens sur ce sujet, ne le faites pas. Ne soyez pas malhonnête ou en tout cas, n'essayez pas d'enjoliver les choses. C'est ce qu'il y a de plus terrible dans un entretien de recrutement. De base, on vous fait confiance. Euh, N'en faites pas trop. Si ça se voit, c'est vraiment très négatif. Et même si on va travailler ensemble par la suite, on part déjà sur de mauvaises bases. Ok. Donc, euh, merci à tous. Déjà, là, on voit bien, on, on commence à voir un peu vos visions de la confiance et si c'est plutôt euh, facile, difficile, euh, travailler naturel. Euh, maintenant, j'aimerais qu'on prenne du temps pour que vous nous partagiez Comment vous vous y prenez pour faire confiance, Voilà, pour, pour nous donner des clés et, et, et nous aider tous à progresser. Euh, Sophie, est-ce que tu peux commencer um... Alors, on va pas, euh, en, en fait, euh, ce, que, ce que je vais décrire là, c'est quand la confiance n'est pas encore installée. Parce qu'une fois qu'elle est installée, tout ce que je vais dire euh, a, a moins de sens, en tout cas pour, pour moi. Euh, mm -hmm. il, il, il, quand j'ai pas confiance euh, dans quelqu'un, je commence par vier, vérifier que ce c'est pas un problème de compétence. Parce que euh, si, si, si j'ai demandé quelque chose euh, qui va euh, au-delà des compétences de l'Axon ou qui n'est pas du tout dans ses compétences, il ne faut pas que je m'étonne euh, que le résultat ne euh, corresponde pas à l'attendu. Donc euh, euh, là, du coup, c'est moi qui suis en... Donc euh, pour, pour arriver à rentrer dans ce, un, un bon niveau de confiance, moi je privilégie énormément euh, euh, ben justement euh, euh, la formation des montées en compétences pour que les gens euh, certes se dépassent mais ne soient jamais dans des zones de danger. Euh, parce que du coup, si on les met, euh, si met quelqu'un en zone de danger, d'abord, ce n'est pas bon du tout pour la personne, euh, avec tous les effets qu'on connaît, mais euh, aussi, on n'atteindra pas l'objectif, donc euh, c'est nul. Euh, et, et, et pour terminer, il y aura de la défiance qui s'installera euh, du côté de cette personne qui n'osera plus alerter. Tout à l'heure, on a dit, hein, euh, euh, quand on a confiance en quelqu'un, on sait que s'il a un problème, il va nous alerter. Donc, euh, euh, si, je, si, si, on, si on va trop loin et c'est une difficulté c'est de savoir ce qu'on peut confier euh, à, à un collaborateur quelle est sa limite j'ai les miennes hein. Euh, mmh. euh, ce que je dis là c'est mon, mon, mon responsable pourrait dire exactement la même chose euh, donc voilà c'est un dosage qui n'est pas toujours euh, simple parce que souvent on est sous pression, on a des urgences on a, et donc euh, voilà, mais, mais je pense qu'il faut être très attentif à ça euh, mmh. pousser et, mais pas trop loin et donner les moyens et au okay. final euh, du coup euh, être dans la bonne zone et pouvoir faire confiance Ok, donc effectivement, tu, tu jauges euh, le potentiel de, de tes collaborateurs pour effectivement les challenger ou les, les, les, les se faire former pour qu'ils qu puissent faire ce qui leur est confié, mais que ce soit quand même dans leur domaine de, de, de possibilités et pas oui. les pousser au-delà, auquel cas ils ne seraient pas eux-mêmes en confiance et dans ce cas-là, ça, ça dégraderait. Absolument. Tout. Ok, euh, Rémi, toi, comment tu fais euh, alors, euh, moi, si je repars plutôt de la définition que j'ai donnée au tout début, là, en disant que euh, faire confiance, c'était donner, enfin euh, être euh, en capacité d'attribuer une tâche ou un objectif tout en sachant que la personne va la réaliser ou qu'elle va m'alerter. Euh, c'est plutôt si, si, du coup, je me rends compte que cette personne n'a pas fait ce que je lui avais demandé ou qu'elle ne m'a pas alerté et qu'elle ne m'a pas alerté plutôt, je vais considérer que c'est mon accompagnement qui n'a pas été adapté. Je vais chercher du coup à comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Est-ce que c'était trop compliqué ce que j'ai demandé Et là, du coup, je rejoins un peu ce que Sophie disait sur le, le domaine de compétences. Ou est-ce qu'on s'est pas compris dans ce que j'ai demandé Ou peut-être aussi pourquoi est-ce qu'elle n'a pas osé venir m'en parler, qu'elle n'y arrive pas, mais pourquoi est-ce que cette personne n'est pas venue m'en parler et, et n'est pas revenue vers moi Donc Encore une fois, tout ça, c'est encore basé sur la communication. Trouver comment est-ce qu'on va réussir à échanger sur euh, « je n'y arrive pas » ou « je n'arrive pas à avancer sur ce sujet, j'ai besoin d'aide ». Il n'y a pas de souci, normalement, quelqu'un doit pouvoir se sentir euh, aidé et, et soutenu. Et puis je rajouterais du coup qu'on on dit souvent une petite expression qui est euh, ⁇ La confiance n'exclut pas le contrôle ⁇ Alors moi, je ne suis pas trop d'accord avec cette phrase et je, je défends plutôt la phrase ⁇ La confiance n'exclut pas l'accompagnement ⁇ Parce que je considère que quand on fait confiance à quelqu'un, euh, on n'a ni besoin ni envie de la contrôler. Mais par contre, on a envie de l'accompagner, d'être là pour elle. Et on se doit d'ailleurs d'être là pour elle si on veut lui faire confiance. Ok, merci Rémi. Donc, la communication, l'accompagnement. Euh, Julien, toi, quelle bonne pratique Tu peux nous partager Alors, c'est ce que j'avais identifié, dans, notamment dans les propos de Rémi. C'était la communication tout à l'heure, la question précise, précédente, pardon. et euh, l'accompagnement. Euh, et ça, pour ce faire, euh, moi, je mets en place des échanges réguliers avec les équipes. Alors, c'est un quart d'heure par semaine si je ne suis pas avec les consultants sur site ou quand je suis en mission euh, très régulièrement ou au café. Et euh, pour moi, c'est important de leur montrer notre confiance lors de ces points. Donc, ça, c'est la, la priorité de leur dire, voilà, si tu as besoin, je suis là. Tu euh, ça, je le dis, je le dis complètement. Euh, après, j'essaye d'être exemplaire euh, dans le sens où je demande à mes équipes qui me donnent des axes d'amélioration. Euh, ça, ça permet de... Ils prennent confiance avec moi, donc derrière, je leur fais encore, enfin, je leur fais confiance tout naturellement. Donc, il y a une, une relation saine qui se qui se crée. Et comme disait Rémi tout à l'heure, euh, les consultants n'hésitent pas, enfin, les collaborateurs n'hésitent pas ensuite à venir me voir s'ils ont un problème ou une alerte. Euh, après, je, je vais ne pas être directif. Alors, ça, c'est un point important aussi. J'essaie d'orienter sans être directif. Euh, y a, y a il y a deux, trois mois, il y a une ancienne collaboratrice qui m'a dit bah, Ce qui est génial avec toi, c'est que euh, quand on a plusieurs portes, plusieurs possibilités, tu ne nous dis jamais quelle porte ouvrir, mais tu nous orientes toujours vers la bonne porte. Donc, j'ai trouvé ce compliment un top. Euh, voilà. Et dernier point j'essaie de relativiser, de faire relativiser. Euh, moi, je dis tout, toujours à mes équipes, voilà, j'ai eu des échecs dans ma vie euh, professionnelle et euh, voilà, ça m'a pas tué. Donc, n'hésitez pas, tentez. Et derrière, de toute façon, euh, on sauve pas des vies non plus, enfin, rarement quand même. Euh, donc, euh, voilà, il faut, faut, faut relativiser. C'est très important. Ok. Donc là, ce que j'entends, j'entends que déjà, de, de, de la part du manager, ça demande de la retenue, en fait, de, de, dans, dans le fait de faire confiance. Il y a bah, aussi bien Sophie qui, qui jauge euh, son collaborateur, mais sans forcément euh, lui dire « Ah non, je ne vais pas te demander ça parce que ça serait trop dur pour toi. » Ou là, toi qui ne vas pas dire bah, « Je sais que ce qu'il faut que tu fasses, c'est prendre cette porte, mais plutôt lui laisser euh, choisir lui-même. » ouais. Voilà, euh, j'ai l'impression la, il y a de la retenue euh, c'est très intéressant et puis relativiser aussi ça c'est vrai que euh, euh, voilà des fois je, moi je pense que ça peut être un élément qui peut m'empêcher me, de faire confiance alors que en fait en soi, le risque on parlait du risque au tout début le risque est quand même limité à faire confiance il n'y aurait pas il y aurait pas mort d'homme euh, oui. merci enfin Rovena, est ce que tu as des clés à ajouter tout à fait. En fait, ce que je retiens des, des réponses, des analyses précédentes, euh, c'est peut-être que finalement la confiance, c'est une, une relation. Et en fait, ça va dans les deux sens. Euh, et donc, euh, pour, pour installer une relation, on, on doit commencer au début par... Euh, par se connaître. Donc je dirais que mon premier mon premier truc pour euh, engager la confiance, euh, c'est de, de donner de son temps euh, et de passer du temps avec euh, son collaborateur. Euh. Et puis ça rejoint un peu ce qu'on disait aussi au début, sur il euh, y a des gens avec qui euh, on sent que ça va être facile, il y a un feeling, on se comprend, et puis il n'y a pas besoin de s'étendre, ça vient se passer. Euh, et ben, donner du temps au début, ça permet euh, de donner sa chance à tout le monde, y compris ceux avec qui... Euh, la, les modes de communication sont moins, moins naturels et sur lesquels il y a un petit, un petit effort à faire au démarrage. Euh, donc euh, d'abord d'abord donner de son temps pour euh, apprendre à se connaître se comprendre. Dans ce qu'on doit partager, il est important euh, de se mettre au même niveau euh, sur euh, sur euh, il ne s'agit pas de parler de, ses, de parler de ses loisirs, il s'agit de savoir, de parler des choses explicites comme le niveau de compétence, comme les attentes, comme des modes de communication, justement, le système de valeur. C'est important pour moi de tenir les délais ou pas. En fait, il y a des gens pour qui c'est très important de tenir les délais. Il y a des gens pour qui c'est très important de faire un super travail, très, très bien fait, même avec deux jours de retard. Si au début, on n'a pas eu une conversation très explicite là-dessus, ça peut donner lieu à tout un tas de... Euh, ben, tout un tas d'effets de bord, de défiance, alors qu'en fait chacun, comme le disait Rémi tout à l'heure, moi je pars carrément du même postulat, que tout le tout monde fait de son mieux avec les moyens qu'il a. Euh, et, et donc euh, le, le fait d'être, donc ça c'est le deuxième truc, d'être euh, explicite au début, de donner le cadre, euh, permet euh, justement de savoir quels sont les moyens que le collaborateur a à disposition. Euh, ses moyens et son et son système de valeurs. Donc ouais, le deuxième truc c'est euh, donner le donner le cadre dans lequel on, on veut entrer, dans lequel on veut que cette relation de confiance s'inscrive. Donc le cadre c'est bien sûr la mission, les objectifs, euh, donc les modes de communication euh, euh, entre manager et manager. On est d'accord que comme je parlais d'une relation, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que le manager dit au manager ce qu'il attend de lui, comment est-ce qu'il veut qu'on communique, euh, etc. Le manager il dit au manager ce qu'il attend de lui, puisque le manager il est pas là pour se tourner euh, le Comment il veut qu'on communique, de quoi il va avoir besoin, euh, quels sont les moyens qui sont mis à sa disposition. On parle de ses limites. Moi je peux t'aider à faire ça, mais je peux pas t'aider à faire ça. Et réciproquement, ben moi ça je suis compétent là-dessus, mais. Euh, euh, ça, je sais que c'est dans ma mission, mais je suis moins, je suis moins compétent là-dessus. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider À monter en compétence par exemple, ou euh, à m'associer avec euh, quelqu'un dans l'équipe euh, qui euh, saura pallier euh, ce déficit de compétence. Euh, donc, euh, le partage, euh, euh, partage c'est super important. Et le cadre explicite, c'est super important. Dans le cadre, euh, peut-être qu'on peut juste rappeler aussi qu'en en Agile, en particulier, quand on parle de cadre et de, et de mission, on parle bien du « pourquoi ». Et on ne parle pas du comment tu vas faire ton job. Et, euh, et puis, la dernière étape, ben c'est qu'il y a un moment, il faut faire le premier pas. Et donc, il y a un moment, il faut y aller et il faut sauter dans le vide et il faut faire confiance, même si on est un peu frité et qu'on se dit qu'en en fait, on ne sait pas trop si ça va marcher. Et donc, le truc pour ça, le truc de, de maniaque que j'ai moi, c'est de faire une liste de, de, de toutes les missions, éventuellement, que tu voudrais donner à ce collaborateur, de chercher la moins risquée de toutes et de commencer par celle-là, et tu te donnes une échéance. Tu te dis, je me donne genre quatre jours pour voir ce qui, ce qui s'est passé, et, et, et une semaine, enfin suivant le rythme dans lequel vous travaillez, et, ou un mois. Et, euh, et au bout de cette échéance, tu regardes si les risques, ils ont avéré ou pas, euh, tu, fais, tu tu, tu explicite, tu es transparent, tu expliques, tu parles, tu, tu partages, et puis, et puis après, hop, ça te permet de faire le pas d'après et, et peut-être de te rassurer un petit peu. Ok. Roména, euh, pardon, excuse-moi. Euh, merci. Et je vois que euh, c'est très important euh, de faire un, définir un cadre et de définir un premier objectif facile. C'est très bien. Enfin, moi, je trouve ça super bien. Je fais pareil, simple. Comment simple Et quand on voit que ça atteint le simple, on fait de plus en plus de euh, Le temps que tu consacres euh, à tes collaborateurs quand tu commences une relation avec eux, il est important vous, vous, tu, tu donnes combien de temps, toi hein Parce que, enfin, c'est juste pour... Euh, en, fait, euh, et ben en fait, ça dépend, euh, parce que ça dépend, de la, ça dépend du feeling initial, ça dépend de, de est-ce que je suis toute seule à, à manager ou est-ce que je peux m'appuyer sur, euh, ben, typiquement en Agile, je peux, je peux déléguer beaucoup de management fonctionnel aux gens de l'équipe avec qui la personne va travailler. Euh, donc, euh, donc, donc, ça dépend. Mais la, donc, la règle, c'est qu'il n'y euh, a pas de règle. Et donc, euh, que euh, chaque relation euh, est en fonction de, du manager et du manager pouvoir s'adapter. Et, et ensuite, il faut qu'il y ait du temps. Ce n'est pas forcément le temps du manager direct. Euh, mais euh, bon, disons que le truc de base, c'est une heure par semaine au début, quoi, pour moi. Okay. Et après, ça, ça allège. Très bien. C'est convergent. Okay. Merci. Donc oui, ça prend alors, du temps. Alors, juge, ouais. Juste je parce que Romain a dit donner du temps. Alors c'est vrai que j'avais jamais réalisé, mais je pense que ça, ça doit probablement y participer beaucoup. Je pense que dans les équipes, a, on a réussi à installer un, un bon climat de, de confiance. Et d'ailleurs, enfin, la, la, la preuve, on l'a eu par ailleurs, mais notamment dans cette période douloureuse du confinement où on s'est confiné en 24 heures et où ça a très très très très bien marché. Ça n'aurait pas marché hein, si on n'avait pas eu confiance, je pense, les uns dans les autres, euh, clairement. Mais euh, quand quelqu'un arrive dans les équipes, quel que soit le niveau, et que ce soit un interne ou un externe, moi, je passe une demi-journée à, à l'arrivée de, la, de la personne. Euh, je passe une demi-journée avec cette personne pour lui expliquer dans quelle entreprise elle tombe, euh, parce que l'histoire, euh, euh, on a beaucoup de SI et si, si on n'explique pas c'est incompréhensible, c'est un truc euh, donc, donc euh, il faut connaître l'histoire pour comprendre euh, ben, cet ensemble de SI, comment tout ça euh, fonctionne, les amont, les, les, les avals, l'organisation de l'entreprise qui est très compliquée aussi et qui est aussi un peu le résultat de l'histoire. Donc j'essaie de donner tout ce, ce cadre là pour que la voilà, personne ne comprenne dans quelle euh, entreprise elle est tombée, et on a quatre valeurs dans, chez, chez GGV, et qu'elles soient internes ou externes, euh, je, je, je annonce à, à, à la personne voilà, quelles sont ces quatre valeurs que nous portons euh, et qu'on les portera tous ensemble. Et je pense que du coup, c'est vrai que je n'avais jamais pensé, pour moi c'était essentiellement une question d'efficacité, mais je pense que aussi euh, ça doit installer une euh, sorte de climat de compte, oui, probablement. Mm -hmm. Très bien. Donc oui, ça c'est. Oh, les, euh, oui. si... les quatre valeurs Oui. Pardon Les quatre valeurs, s'il te plaît. Les quatre valeurs. Il y a euh, alors. Euh, c'est un piège. L'esprit de service. Pardon <rire> C'est pas un piège. <rire> non, non, non, non, non. L'esprit de service. Une valeur que tu as citée tout à l'heure. L'exemplarité. La performance. Et euh, une euh, qui, qui est plus difficile dans le monde de l'assurance, mais bon, qui fait partie de nos valeurs quand même, c'est l'audace. Ah Oui euh, Non, mais donc, oui, ces, ces demi-journées-là, tu t'en tu sers pas uniquement pour euh, transmettre des informations, tu t'en sers pour créer du lien et pour euh, ah oui, tout à fait, on est, absolument une relation et se absolument. connaître. Donc oui, oui ça, ça, ça je pense que ça, là, on, on intellectualise un peu le sujet pour, pour justement essayer de progresser. Mais c'est sûr qu'il y, y a des preuves de confiance dont on n'a pas, euh, pas conscience et qui, et qui existent euh, partout. Euh, très rapidement, euh, j'avais envie qu'on qu fasse un petit zoom sur l'agilité parce que, donc, Rovénat en a déjà un peu parlé. Mais c'est sûr que là, quand on parle euh, euh, pas peur de l'échec, il euh, y a les petits à petits, euh, les interactions en premier, etc. Ça me fait beaucoup penser à, à, à l'agile, forcément. Et donc, est-ce qu'on peut dire que l'agilité est un terreau favorable à la confiance Est-ce que c'est plus facile euh, Rémi, très rapidement. Alors, je pense qu'en méthode agile, ça c'est pas du tout plus facile, mais par contre, c'est nécessaire. Je pense qu'en agilité, euh, l'agilité a besoin de confiance pour fonctionner. Et ce qui est un peu compliqué, en tout cas plus difficile pour tout ce qui est management dans l'agilité, c'est qu'on doit être capable de faire confiance à une équipe et pas obligatoirement à des personnes précises comme on a l'habitude de le faire. Dans, le, dans du management pyramidal, est, on est habitué à faire confiance à une personne, à plusieurs personnes, mais distinctes. Dans le management, il faut être capable de faire confiance à une équipe. Et ça, c'est parfois difficile pour de différents managers qu'on qu va pousser potentiellement quand ils doivent passer vers de l'agile à « fermer les yeux entre guillemets, », c'est-à-dire à laisser l'équipe s'autogérer, à laisser l'équipe euh, prendre confiance ensemble. Et euh, bien évidemment, quand même, on va faire en sorte de les suivre euh, via certains indicateurs, on ne ferme pas les yeux complètement. Et on les laisse ensemble, et normalement, si tout se passe bien, et si on suit les indicateurs, on va pouvoir les aider pour progresser, et on va voir cette progression assez rapidement dans, la, dans les différentes teams euh, agiles. Okay. donc c'est le même saut dans le vide un petit peu pour, pour tester. C'est le même saut fois. qui est différent par rapport à une confiance d'une personne à une qu'on a quand même okay. l'habitude de faire, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle. Faire confiance à une équipe en fermant les yeux, c'est beaucoup plus difficile, les premières fois en tout cas. Ok, Sophie, tu veux réagir à ça bah, Oui, <rire> je vois très bien de quoi Rémi parle c'est euh, évidemment, euh, je ne fais pas partie de la catégorie qui la facilité à fermer les yeux. Donc, euh, <rire> c'est du coup nous, on a des SI qui sont en, en, en, en méthode en cycle en V et, et d'autres en, en méthode agile. Euh, et bon, bah, il faut il faut surfer en, en, entre les deux. Et, et j'avoue que sur la méthode agile, euh, alors c'est peut-être la façon dont ça a été fait chez nous, hein, je ne peux absolument pas généraliser parce que euh, ce que je connais, c'est ce qu'il y a dans, dans mon entreprise. Mais par, à, parfois, je, je me dis, mais en fait, ça devrait s'appeler la méthode bazar. Hein, et, et en répète, avais <rire> tu avais euh... dit un autre mot, mais on ne <rire> va pas <rire> le dire. Oui, oui, oui, mais voilà. <rire> fait... Non, mais donc, euh, alors, euh, au-delà de… de, de de ça, on, on travaille très bien en méthode agile. Pour moi, ce qui, ce qui, alors, ce qui moins me donne confiance euh, dans ce cadre-là, où d'ailleurs on a d'excellentes réussites, hein, on est sur, sur nos outils d'aide à la vente euh, euh, qui sont des applis, et c est, c est, c est, on a vraiment de très très bons résultats. Euh, mais ce qui moi me donne confiance, c'est d'avoir un, un product owner euh, en béton armé. Et, et, et un chef de projet, euh, pareil. Et, et, et là, après, le reste. Enfin, euh, j'ai envie de dire, euh, si, si ces deux personnes, euh, j'ai je, je, de leur part euh, ce que j'attends un hein, certain nombre mmh. de, euh, de, de reporting sur le suivi, sur l'avancement. Voilà. Pour euh, euh, après, le reste, euh, j'ai envie de dire. Euh, c'est le résultat qui compte, en effet. Les rôles clés hein sont, sont incarnés par des personnes en qui tu as confiance, après ça, ça roule. Absolument, j'ai aucun problème à, avec okay. ça. Ce que je constate quand même, un, un, un dernier point, c'est que pour avoir euh, deux, deux, deux outils euh, qui sont euh, donc en méthode agile, un euh, où on a l'AMOE et l'AMOA sur place au même endroit, et euh, un autre où ça n'est pas le cas, euh, ça marche ça mieux. Oui. Je, alors, je ne sais pas si ce serait toujours le cas. Hein. Encore mmh. une fois, je ne peux pas généraliser. Mais en tout cas, euh, sur ce que nous, on vit euh, sur ces deux projets, il y en a quand même un qui La marche, colocalisation euh, euh, aide beaucoup. Ouais. Okay. Ah oui, parce que les gens ont confiance les uns dans les autres. Ils se voient physiquement. Euh, il y a une rela relation. Exactement. Mmh. Et je pense que c'est encore plus facile de se faire confiance quand on se connaît. Oui, c'est ce enfin. qu'on disait. Précédemment, oui, Julien. Oui, euh, ce matin, par pur hasard, euh, je faisais un retour sur la, une formation au Product Owner que j'ai suivie dernièrement. Et les deux, deux des valeurs euh, du, euh, de l'agilité, c'est l'équipe et la collaboration. Donc, euh, on, est en, on est en plein dedans. Ça m'a fait euh, sourire parce que l'équipe, forcément, ça commence à deux. Et ensuite, un des douze principes, c'était privilégier la conversation et faciliter la communication. Donc, tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, si on fait ça déjà, euh, la communication et, et la conversation, forcément, on est, on est dans le vrai pour moi. Et Voilà, c'était juste euh, ce matin, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, tiens, il faut, je, il faut que je le dise. Tout à fait. Mais tu as tout à fait raison. Et moi, si j'ai eu envie de faire cette, euh, cet échange, c'est parce que j'ai eu la chance de bénéficier d'environnements de, où, euh, où on m'a fait confiance, que ce soit le management ou euh, au sein d'une équipe agile, où, où vraiment, on, on ressentait la différence quoi, en termes de résultats et en, en termes euh, d'ambiance et de quotidien. Revena, juste un petit mot. Oui, ouais, je veux bien compléter. Euh, effectivement, euh, c'est la question de départ. Est-ce que c'est facile en agile ou pas euh, En fait, je trouve que l'agile, par définition, pour que ça fonctionne, euh, on a effectivement besoin d'un haut niveau de confiance et, et clairement, ça se voit. Les équipes dans lesquelles la confiance, elle, est, elle, est, elle existe et elle circule au sein de l'équipe, c'est des équipes plus performantes que les autres. Il n'y a pas de débat. Euh, et, et je pense que l'agile, certains des, des rituels agiles permettent de développer ça et de favoriser ça. Euh, et donc typiquement, pour se faire confiance, il faut, faut se connaître et, comme le disait Sophie, la colocalisation de la plupart des, des équipes ou le fait qu'il y ait des rituels quotidiens, même quand les équipes sont en partie à distance, euh, ben, ça aide quand même à cet aspect-là. Euh, donc euh, voilà le fait de, de se connaître et le deuxième aspect qui est favorisé, je trouve, par les rituels agiles, euh, c'est la transparence. Donc, euh, parce que dans des rituels comme les rétros, par exemple, euh, si tout le monde joue le jeu euh, ou d'être très clair sur ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'on attendait des autres qui n'est pas arrivé, etc., comment comment on se sent, comment on se ressent, ça ne fait que développer euh, la confiance au sein de l'équipe. Donc je, je trouve que euh, l'agile peut être propice euh, un écosystème qui, qui favorise la, la, la confiance au sein d'une au sein d'une équipe. Je suis tout à fait d'accord. Merci, Rovena. Euh, on va passer euh, tout de suite à la dernière question euh, qu'on avait préparée ensemble, euh, avant de passer aux questions euh, éventuelles que, que les auditeurs voudront poser. Euh, donc là, on a parlé beaucoup euh, de, de ce qu'on pouvait faire au niveau individuel, chacun personnellement, pour améliorer la confiance en l'autre. On a touché aussi un peu la confiance en une équipe. Euh, mais a priori, on fait tous partie d'une du, organisation euh, donc, si on prend un peu de hauteur, si on dézoome et qu'on se place au niveau de l'organisation, est-ce que, d'après vous, une organisation peut favoriser euh, la confiance Et si oui, euh, comment Et est-ce qu'on peut euh, individuellement faire confiance si on est dans un écosystème euh, où la confiance n'est pas, euh, pas euh, répandue euh, Voilà. Donc, je vais. Qui veut commencer Levez Je vais bien prendre la parole là-dessus, okay. Sophie, parce que juste dans la continuité de ce que j'évoquais, finalement, pour qu'une équipe en agile soit performante, euh, il y a plusieurs euh, niveaux de confiance dont il faut s'assurer. Donc là, on parlait de la confiance au sein de l'équipe, mais en fait, une équipe... Euh, où, le, où chaque manager fait confiance à chacun des individus et où les individus entre eux se font confiance. C'est cool, mais en fait, ça suffit pas du tout pour qu'elle soit performante, cette équipe. Elle a besoin d'un écosystème euh, de, plutôt euh, de stable émotionnellement et stable en termes de confiance. Et donc, typiquement, on a besoin que l'équipe ait confiance dans sa mission et on ait besoin qu'elle ait confiance dans la hiérarchie. Donc, finalement, on, est, on a besoin que l'équipe ait confiance dans, dans l'écosystème de l'entreprise qui est autour. Euh, avoir confiance dans la mission, ça veut dire euh, la mission, elle est claire. Euh, on sait que c'est celle là et pas celle là euh, euh, on a compris elle n'est pas elle elle est pas, euh, elle est, elle est pas euh, volatile elle est expliquée euh, on sait euh, quel cas pays on, on suit et la confiance dans la hiérarchie dans la ligne hiérarchique ça s'arrête pas au manager c'est à dire que euh, il faut tout à l'heure on évoquait comment est ce que le manager doit accompagner euh, les gens qui le euh, donc euh, avec chacun son système, chacun son système d'accompagnement à ajuster, etc. Euh, si le manager joue pleinement le jeu de la confiance, mais que euh, au-dessus, à côté, on demande des reporting, des KPI euh, tous les quatre matins, et que euh, et que euh, et que cette, cette notion de d'engager sur la mission n'est pas partagée par euh, par l'ensemble de l'entreprise. À ce moment-là, on, on brise, on brise l'élan de l'équipe. Donc, Sophie, tu m'as rappelé la semaine dernière, quand on s'est parlé, quelque chose qu'on a fait chez Orange, donc ça doit remonter à 3 ans, 4 ans peut-être même, quand on était encore à une étape d'init des projets agiles, qui était donc une espèce de charte des sponsors. Donc, le sponsor, c'est quelqu'un qui est plus éloigné de l'équipe, mais finalement, c'est le manuel. Enfin, comment dire c'est espèce de manager de l'équipe, c'est-à-dire que c'est lui qui confie la mission à l'équipe, c'est lui qui va accompagner l'équipe dans sa réalisation, etc. Donc, le sponsor, à l'époque, pour lui expliquer ce que c'était son rôle par rapport à, au rôle de directeur euh, habituel, eh ben, euh, on lui faisait signer une charte euh, du sponsor. C'est un truc un peu formel, euh, il voilà, fallait dont on avait besoin pour de passer des jalons. Donc, peu importe, ce peut, la façon dont on peut euh, réinventer euh, ce, ce cadre-là, c'est de dire mais finalement, comme tout à l'heure, je vous parlais de contrat de confiance entre un manager et un manager, en fait, entre une équipe agile et son écosystème, de la même façon, on a besoin de, de, de formaliser quelque chose comme un contrat de confiance. De la même façon, il faut que, comme l'équipe a une mission, il faut aussi que... Faut aussi euh, faire en sorte que l'équipe puisse euh, expliciter euh, à, à tout l'écosystème qu'il y a autour, donc rien, hein, le contrôle de gestion, euh, la finance, le sponsor, euh, le N plus 2, euh, bah, ce qu'on attend de chacun de ces gens, et, euh, et ce qu'on attend d'eux pour que l'écosystème de confiance et que l'équipe puisse être performante. Voilà. Alors ça c'est plus facile à dire qu'à faire, mais là pour le coup ça demande un tout petit peu de courage du manager pour aller imposer ce genre de choses à tout l'écosystème, euh, et, et éviter que ce soit aux opérationnels dans l'équipe de se taper les effets de bord d'un écosystème qui n'est pas un écosystème de confiance. Ok, donc on voit que ce n'est pas forcément évident d'insuffler de, de la confiance euh, par, par le bas, ou en tout cas, il faut, il faut des outils. Donc là, il y avait effectivement ce, ce petit outil de, de, de, du, du, du contrat, de la charte du bon sponsor euh, de tu ne, tu ne seras pas directif. Euh, voilà, je ne me souviens Qui pas. ne nous dira pas comment faire Voilà, voilà. Et, et même si c'était anecdotique, eh ben, le fait que ce soit écrit et signé, euh, voilà, ça, ça avait le mérite euh, d'exister. Vous allez, euh, pardon, Robéna, vous allez jusqu'à faire signer la, la charte de. Ben de c'était le cas. C'était le cas euh, il y a quatre ans, effectivement. Ouais, il fallait voilà. remplir tout un dossier oui, pour, pour rentrer en mode agile. Et il y avait effectivement cette page euh, -ce à faire signer. Est-ce que les le sponsor s'engage à, à être à être agile voilà. Puisque avant de faire de l'agile, il faut être agile. Voilà. Euh, Sophie, est-ce que il me semble que chez Groupe Maganvi, il y a un outil qui sert la confiance. Hmm. Oui, alors nous on a changé de directeur général il y a 4 ans et euh, c'est un homme qui, ne, qui croit essentiellement dans les hommes. Euh, il ah, est arrivé hommes, euh, avec euh, grand des, des, des grandes ambitions. Oh. Yes, aussi les femmes, oh. <rire> avec un grand F. Et donc, euh, <rire> et donc euh, il a mis... Euh, L'entreprise étant le résultat d'un regroupement de plusieurs entreprises, il n'y avait pas d'identité de l'entreprise. Chacun avait gardé son ancienne identité, il fallait créer une, une, une identité, une appartenance, d'où les valeurs dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi d'où une, une volonté tout à fait affichée de mettre l'homme au centre et à commencer par les managers, qui évidemment euh, euh, bah véhiculent beaucoup de choses, hein, et, et, et, et, et donc euh, des, des programmes pour les managers, et euh, en, en lien avec ces programmes, euh, un outil qui, qui, qui a été vécu extrêmement positivement pour... beaucoup et un peu moins pour d'autres, il hein, faut, faut être ouvert d'esprit, qui s'appelle le 360. Euh, qui en fait est un, un, un outil d'évaluation de nos comportements euh, en tant que manager. Alors, euh, évaluation euh, par euh, nos N-1, notre N-1, notre N-2 et euh, par des paires que nous avons choisis. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et, et bon, ben évidemment, hein, ça se ça peut être redoutable euh, parce que c'est des questions euh, qui vont très loin et, mais mais au final euh, si si on est justement dans ces relations de confiance euh, avec les réciproques euh, et absolument, et complètement. Ça, ça, ça se sent. Hein, juste pour illustrer, j'ai relevé quelques questions qui étaient posées. C'est amène chacun à s'exprimer, se montre ouvert à la contradiction, se montre réceptif à, à des idées nouvelles, laisse la place à la prise d'initiative, euh, fait preuve de courage managérial. Bon, donc euh, c'est euh, ça, ça, ça, et, et, et donc euh, tout à l'heure on, on parlait de, de, de travailler sur des choses, euh, je, je crois que c'est toi Julien qui disait je demande à mes collaborateurs euh, ce que je peux améliorer. Euh, ben, là si on a oublié de le demander <rire> et ben, là on a la, on a la réponse euh, euh, quand on, on, on, on décode euh, ce, qui, ce qui sort de, de, du 360 c'est très intéressant en tout cas moi je l'ai vécu comme une expérience euh, vraiment euh, très très intéressante et normalement ça doit être renouvelé euh, régulièrement d'accord euh, Effectivement, voilà. ça, ça, ça, déjà ça donne un retour euh, à chacun, et, y compris un retour vers le bas, qu'on a peut-être moins, euh, moins l'habitude encore, et ça pousse euh, tout le monde à s'améliorer. J'ai juste une petite question de mm. détail, mais est-ce que c'est anonyme ou est-ce que les gens… Euh, c'est anonyme. C'est -ce mm. anonyme, okay. Donc ça, ça permet d'autant plus de… D'un côté c'est moins transparent, mais d'un autre côté ça ne fait pas euh, que les lèches-bottes vont dire euh, « oui, 5-5-5-5 ». 5, 5, 5. Oui. Okay. Après il y a des il y a du verbatim alors, à la fin on peut on reconnaît le verbatim mais là on reconnaît oui. Et juste euh, si je peux merci Sophie c'est sur euh, mettre l'homme au centre euh, de la place enfin mettre euh, l'homme au centre. Et euh, chez euh, enfin, ça c'est très important et chez chez Décras, là où je suis en mission, c'est exactement euh, ce qu'on fait euh, euh, c'est-à-dire qu'il y a une équipe de devs et avant ils rencontraient jamais les métiers et maintenant, enfin, je vous l'ai raconté au début mais on, ils travaillent directement avec les métiers et là on a un projet stratégique sur euh, avec le DSI et moi je n'interviens même plus aux réunions, alors ils me font un CR parce qu'ils ont une bonne méthode de, de travail, mais c'est euh, top et c'est c'est super pour leur confiance et euh, mmh. voilà, il semble que je leur fais confiance, c'est appréciable. Et, et euh, également, le coup en devant, on en avait parlé avec Sophie. Et moi, je demande toujours les axes d'amélioration à, à, à mes équipes et après, je transfère ça, enfin je mets en copie ma direction et, euh, et après, forcément, la direction dit, ah mais qu'est-ce qu'il faut qu'on améliore, nous, vis-à-vis -vis de ton équipe, tout ça Donc, ça met de, de l'échange, de la confiance entre tout le monde et ça voilà. marche très bien. C'est <rire> une petite technique pour insuffler euh, vers le haut. Exactement. La confiance. Euh, et Rémi, toi, est-ce que tu vois un effet, est-ce que tu as vu des effets chez les membres de ton équipe de, de, de positif par rapport au fait que tu leur fasses confiance Bien sûr, de, déjà, de manière générale, le fait de donner de la confiance aux gens, ça leur permet de s'épanouir plus facilement, de grandir plus vite et de faire ça, qu'ils se sentent encore mieux dans, dans leur travail. Euh, J'ai vu qu'il y avait des questions là, il y a notamment une question, avez-vous déjà été confronté à des personnes en manque ou perte oui, de confiance Oui, tout à fait. Euh, mon exemple concret que je vais vous donner, il se situe euh, dans cette salle virtuelle. Ouh là là Moi Oui, c'est oui, toi Sophie. <rire> euh, je peux dire assez concrètement et à, à peu près sûr de moi qu'il y, y a un an, lorsque tu as rejoint nos équipes, tu ne, Sophie n'aurait pas été capable d'organiser et d'animer ce, ce, ce webinaire. Alors capable, bien sûr que tu en avais les compétences et que tu aurais largement pu le faire, mais tu n'aurais pas osé le faire et ça, j'en suis à peu près sûr. Et donc, comment est-ce que, euh, comment, puisque je reprends la question, là, comment insuffler cette confiance à des gens en manque ou perte de confiance Alors, je ne sais pas si Sophie était vraiment en perte de confiance, mais je pense quand même qu'elle en manquait en tout cas sur certaines choses. Euh, et comment, je dirais simplement en lui, en lui laissant de la place sur certains sujets et comme on le disait tout à l'heure, comme je crois que c'est Rovena qui disait ça sur des petits sujets au début, Bien sûr que si tu es capable de faire cette petite chose, bien sûr que tu vas bien le faire. Et, et elle le fait, elle se rend bien compte qu'elle arrive très bien à le faire, même des choses qui lui font peur à la base. Et puis, petit à petit, au bout d'un an, c'est même moins d'un an, euh, elle vient me voir en parlant de ce webinar qu'elle a envie d'organiser. Euh... Quelle idée <rire> C'est super webinaire d'ailleurs. Et, et, et c'est quelque chose qu elle aurait, que je pense qu'elle ne se serait pas sentie... Euh, capable, ou en tout cas, elle n'aurait pas osé le faire. Aujourd'hui, elle l'a fait, elle l'a préparé. Bien évidemment, je l'ai accompagné, mais je parle bien, surtout pas d'un contrôle, mais bien d'un accompagnement. J'étais juste là pour elle. On a échangé, j'ai pu lui donner mon avis sur certaines choses, mais comme le disait Julien, je ne lui ai pas dit vers quelle porte il fallait aller quand il y en avait plusieurs. Elle a pris elle-même la, la meilleure porte. Donc, euh, et, et donc, je pense que donner cette confiance, ça, ça permet de responsabiliser, de, de challenger les gens. Euh, mais encore une fois, ils doivent se sentir soutenus et être euh, en capacité, à avoir la possibilité de demander de l'aide, de demander des conseils, des remarques. C'est comme ça qu'on doit les aider à, à avancer. Tout à fait. Je, je confirme. Merci Rémi. Je suis très contente aujourd'hui d'avoir euh, pu euh, organiser ça parce que, voilà, effectivement, le sujet m'intéresse et, et c'était un challenge, mais euh, je pense que ce n'était pas au-delà de mon domaine de possibilité. Donc, euh, voilà. Et je suis ravie d'avoir organisé ça. Donc, ça n'a que du positif et et moi ça m'évoque que pour moi faire confiance euh, même si je prends un peu plus de place là c'est ça ça me demande vraiment de lâcher prise et c'est quelque chose qui n'est pas évident et ça, ça ça correspond à la prise de risque et c'est effectivement laisser laisser à l'autre laisser être ouvert à l'altérité en fait être ouvert au fait que l'autre euh, va pouvoir faire quelque chose que nous mêmes on n'aurait pas fait ou que nous mêmes on aurait fait différemment et, et donc, je trouve que vraiment faire confiance, c'est une, une preuve d'ouverture à l'autre qui est, qui est vraiment euh, très belle et impressionnante. Donc euh, voilà, merci en tout cas. Euh, on va juste, euh, il nous reste cinq petites minutes. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions, mais il y en a déjà pas mal. Euh, euh, Auquel on n'a pas encore répondu. Rapidement, est-ce que vous avez, parce que là, ça, ça parle encore de moi, avez-vous le sentiment que la confiance s'installe et se développe différemment avec les générations Y et Z ou est-ce qu'on reste sur un sujet de personne à personne est-ce que les jeunes sont, sont compliqués pour, enfin, pour ma part, pour, avoir, euh, pour travailler avec eux, c'est toujours pareil. Si on met l'échange, à la communication, on trouve les, les, euh, les, enfin, les, les axes pour travailler avec eux et pour mettre en place de la confiance. Pour moi, enfin, je n'en fais pas la différence. C'est toujours la communication qui aide à mettre cette confiance en place. Moi personnellement, comme je me retrouve plutôt dans la génération des jeunes, je pense même que c'est encore plus facile pour moi de travailler avec eux. Aussi parce que j'ai l'impression que les jeunes ont plus enfin sont plus à la recherche de bien être au travail et donc sont hyper sensibles à cette relation de confiance et d'être bien, d'être content d'aller au travail, de se sentir bien et tout ça. Moins que euh, les personnes un peu plus âgées avec lesquelles j'ai eu l'habitude de travailler à certains moments, qui sont plus là pour aller au travail parce qu'ils doivent aller au travail un petit peu et qui prennent un peu de plaisir, mais pas obligatoirement dans la relation humaine au travail. OK. Mais mais toi, si T-Y, moi je suis Z alors. <rire> j'ai jamais rien compris à ces histoires de lettres, mais sauf que <rire> je préfère dire que je suis jeune quand même. <rire> très bien, très bien. C'est dans la tête tout ça. Euh, Sophie, est-ce que tu voulais réagir par rapport à. Est-ce que tu as eu l'occasion d'avoir de, des personnes de génération Y ou Z? Oui, bien sûr. Oui, oui, bah, bien sûr. Il, euh, en, en intégration ou euh, en, en, en prestation. Euh, non, franchement. Je, oui, oui, oui, tout à fait. Parce que je pense que très, très rapidement. Euh, euh, les personnes qui, qui intègrent les équipes, ben... Sont bien accueillis, sont intégrés, sont et il n'y a pas de, de, de jeunes, de moins jeunes. Bon, ben évidemment pour sortir, à aller boire un pot, bien sûr. Mais dans le cadre des projets, des... franchement, euh, je, je, je, non, je ne oui, vois pas. Vu de que c'est pas directement lié aux affinités personnelles, il n'y a pas. Absolument, de, a absolument. Pas de non, pas ouais, parce on regarde pas les mêmes choses ou qu'on voilà, ou qu'on n'a pas les mêmes modes de vie que. On peut pas non, non, faire. et puis parce qu'il y a vraiment... Euh, je pense que ça vient aussi beaucoup de l'état d'esprit, de la volonté de... Enfin, euh, tout à l'heure, j'ai dit de l'accueil, mais c'est vraiment ça. Accueillir mmh. les gens et les intégrer, faire en sorte qu'ils réussissent dans ce qu'ils ont à faire. Et ça, euh, dans, dans, dans, dans les équipes, là, c'est... Enfin, franchement, c'est remarquable, quoi. Je... Et il y a une question, là, qui est, qui est intéressante. Et, mmh. et Elles sont toutes intéressantes, mais celle-là... Ça... Euh, voilà, comment construire dans le temps une culture de la confiance euh, Pour moi, ce que j'ai vécu, c'est, alors si on parle une culture dans l'entreprise, hein, pas au niveau d'un service. Au niveau d'un service, euh, je ne dis pas que c'est facile, mais s'il y a la confiance que dans ce service et nulle part autour, euh, bon, comme tout est transverse aujourd'hui, euh, ça ne servira pas à grand-chose. En tout cas, moi, je l'ai vécu dans, dans, dans mon entreprise, encore une fois, euh, on avait euh, au moment où ça où ça a basculé avec ce nouveau DG, ça faisait six ans qu'on vivait euh, pas comme une entreprise où les gens se faisaient confiance. Enfin, bon, c'était vraiment euh, euh, terrible. Hein. Ça avait été véhiculé par l'entreprise. Hein. C'était pas de notre faute. Hein. Mmh. Et et et pour moi. Un changement euh, radical, alors quand je dis radical, ça ne veut pas dire comme ça parce qu'il faut du temps, hein. mais un changement, mm, si on il veut être global pour l'ensemble de l'entreprise, il, il faut que ça vienne d'en haut. Il faut ouais. que ça descende, et c'est pour ça que le, pro, le programme managérial. A, a a été enchaîné parce que l'idée c'était que tous les managers soient dans le même état d'esprit euh, c'est extrêmement positif hein c'est pas euh, j'ai rien contre l'armée hein mais c'est pas l'armée donc euh, mais euh, voilà il y a c'est vraiment euh, et pour moi il faut que ça enfin de toute façon c'est comme l'exemplarité hein, si ça vient pas du haut il y en a pas c'est voilà. Donc je pense que c'est alors ça peut paraître peut-être que certains trouvent ça euh, je sais pas convenu ou... mais moi j'y crois beaucoup et je pense que le résultat qu'on a aujourd'hui dans dans, dans l'entreprise, si on faisait euh, un petit film de ce qu'on est aujourd'hui, un petit film de ce qu'on était euh, il y a cinq, six ans, euh, on se reconnaîtrait pas en fait. Ouais, donc ça, ça prouve bien que vraiment le, le, le top management a vraiment oui, un rôle oui. euh, ah, fondamental à jouer pour que la confiance soit insufflée euh, oui, dans un oui. groupe. Mais, mais ça se traduit, je, je tiens à le préciser, ça ne se traduit pas par juste des... Des actions au départ, j'arrive, je fais ouah, ouah, des soirées. Des... Ce n'est pas du tout ça. Hein. C'est presque au quotidien. Là, quand on a été en confinement, par exemple, euh, notre DG euh, a fait une vidéo par semaine pour l'ensemble des collaborateurs. Tous les vendredis, il y avait une vidéo qui était. Euh, et euh, il est filmé chez lui, décontracté, et il donne de la visibilité sur la situation de l'entreprise, ce qui n'était pas évident, parce qu'on bah, a été comme tous les autres, on a été touché hein. Donc, euh, euh, voilà, de la visibilité aux gens. Est-ce que ça va bien, est-ce que ça ne va pas bien Enfin, euh, voilà, et ça, je pense que c'est quelque chose au long cours et qui montre qu'on s'intéresse aux gens, qu'on leur donne de l'information, qu'on les écoute aussi. On pouvait poser des questions. Mm -hmm. Enfin, euh, voilà, je, je pense que c'est. Tout à fait. Ça, bah, on, on... Malheureusement, il est 14h01. On avait effectivement euh, pensé, si le temps l'avait permis, de, de parler un peu de, de cette période de, de Covid. Est-ce que ça avait joué positivement, négativement, par rapport à la, à la confiance dans nos organisations euh, Malheureusement, il est 14h02. Donc, euh, je pense qu'on va. Même en ça dire deux mots. Tu veux dire un petit mot de la fin ah non, mais, Un petit mot non, de non, la non, fin. Pour en parler quand même rapidement de, de cette ouais. période du Covid qui nous a quand même traumatisés entre guillemets. Mais... Euh, la confiance par rapport à cette, cette période où on s'est tous retrouvés en télétravail était évidemment très importante. Donc clairement dans les équipes où, où la confiance était déjà instaurée, en tout cas pour ma part ici à talent Bordeaux, j'ai pas eu l'impression d'avoir de, de problèmes avec ça parce que la confiance était déjà là. Alors le fait de pas pouvoir surveiller mes collaborateurs parce qu'ils sont pas juste en face de moi, en fait c est, c est, ça change rien. En fait je les surveille pas quand ils sont en face de moi, je vais pas les surveiller parce qu'ils sont chez eux. Donc euh, la confiance qui était en place euh, a évidemment permis de mettre ce télétravail euh, en marche très simplement, euh, on se, avec des de, de, de points euh, très fréquents entre nous, avec des points qui viennent du top management assez fréquents aussi pour parler de la situation en toute transparence, comme, euh, comme le disait Sophie. Hein, C'est des choses qui ont été réalisées aussi euh, chez Talent, mais... Au final. Excuse-moi Rémi, je te coupe. Juste Rovena doit nous quitter. Euh, merci beaucoup ah, veux... euh, Rovena. Pardon. L'urgence du direct. Merci encore. Hein, Au bientôt Rovena. Au revoir. Au revoir. Excuse-moi Rémi. Bah, du coup, je sais plus ce que je disais. Mais <rire> non, je disais donc que cette, cette confiance elle a été assez euh, importante et a facilité les choses de la mise en place du télétravail. Euh... Euh, parce qu'on se, connaissait. Là, parce on se connaissait et les liens étaient existants oui. Et... Oui. et je pense même que dans certaines équipes euh, et notamment celle de Talent Bordeaux par exemple ça, cette, euh, cette, euh, cette distance a en fait resserré les liens nous a permis de nous connaître un peu plus dans nos vies perso grâce à des points qu'on faisait où on ne parlait pas de travail et tous les jours ce qu'on appelait la convivialité à distance notamment qui, est, qui fait que notre, notre équipe est encore plus renforcée et donc la confiance encore plus présente entre nous. Tout à fait, après il y avait la question justement de comment euh, onboarder quelqu'un de nouveau, comment, euh, comment créer du lien quand il n'était pas existant mmh. avant le Covid. Bon voilà, il y aurait plein de questions, je pense qu'on va malheureusement s'arrêter là. Merci beaucoup. Euh, à vous pour cette table ronde. J'ai été ravie de préparer ça et d'animer ça avec vous aujourd'hui. Euh, J'espère que les auditeurs auront retiré quelques clés euh, pour leur, euh, leur vie pro et perso, pourquoi pas, et, et leurs organisations. Euh, voilà, bah écoutez, n'hésitez euh, pas à revenir vers nous si jamais vous avez des, des questions. Après, on, on pourra toujours y répondre par écrit ou autrement. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Sophie. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Merci. Je Alors, vous bonne bien. journée. Merci au revoir. Au revoir.